C'est un roman qui... Euh qui se déroule dans, à Cuba dans les années 50, donc euh, dans une atmosphère politique extrêmement bouillonnante effervescente. Donc c'est vrai que Cuba, le, La Havane, on connaît plutôt l'atmosphère euh, des casinos, euh, des, euh, l'atmosphère très festive dans cette chaleur tropicale. Donc évidemment il y a tout ce cadre euh, que moi j'ai beaucoup aimé aussi dans des films ou dans des comme Soy Cuba d'Acadatosoff ou, ou dans des romans. Mais euh, il y a également, il y avait également une vie politique très très bouillonnante effervescente et donc c'est vraiment un roman sur cette jeunesse et à travers euh, à travers une personne à travers une femme qui a une trajectoire politique extrêmement singulière à Cuba, Aide Santa Maria, extrêmement singulière parce que cette femme, elle euh, d'abord euh, elle a participé à l'action politique en tant que femme et y compris euh, à l'action violente auprès de Fidel Castro dont elle était proche. Euh, une fois que la révolution euh, une, une fois que la révolution a triomphé, euh, elle, elle a exercé le pouvoir euh, et euh, Singulière également parce qu'elle a créé une institution littéraire, la Casa de las Americas. Et donc elle a réuni de très grands écrivains, Gabriel García Marquez, Cortázar, enfin tous les auteurs du Boom, et euh, et aussi français. Elle a invité Sartre, Beauvoir, Sagan, et euh, et singulière également parce qu'elle euh, s'est suicidée en 1980, donc à un moment qui était euh, un peu particulier dans l'histoire de Cuba. Et donc du fait de ce suicide, elle a été écartée du panthéon révolutionnaire qui, il faut le dire, est euh, très euh, masculin. Moi je l'ai rencontrée à Cuba, donc, euh, enfin j'ai rencontré euh, sa photo en fait, une photographie au départ. Euh, on m'avait parlé d'elle donc elle m'avait tout de suite intriguée parce que euh, voilà quand on se balade dans les rues de la Havane on voit... Alors il n'y a pas de publicité, mais, ou très peu, mais il y a de grandes affiches de, de Fidel Castro, des grands héros de la Révolution, tous très barbus. Donc quand on m'a parlé je me suis euh, bah, elle a tout de suite euh, attiré mon attention, aiguisé ma curiosité pour cette raison-là. Puis quand j'ai vu cette photo d'elle, euh, je me suis sentie proche d'elle vu euh, euh, cette femme qui, euh, qui était un peu euh, décoiffée, sans maquillage. C'est une photographie assez connue d'elle qui était dans l'institution euh, qu'elle a créée, euh, la Casa de las Americas, où j'allais euh, travailler, puisqu'ils ont une bibliothèque. Et euh, elle, elle, elle, elle s'apprête à répondre, donc elle fait une moue, et elle est toute à ce qu'elle va dire. Et elle m'a fait penser, en fait, je me suis sentie proche d'elle, parce qu'elle m'a fait aussi penser à un type de féminité euh, que je connais, et qui est assez peu représentée, assez peu montrée, et... Et donc, à travers elle, il m'a semblé que je pouvais parler aussi de beaucoup d'autres femmes. Non, le titre, il est important. En fait, ce sont les derniers mots prononcés par Santa Maria dans le roman, puisque le roman se construit comme une adresse d'Haïdé au seuil de son ultime sacrifice, de son suicide, qui revient sur sa jeunesse. Et elle s'adresse, depuis son appartement de la Havane, qui est sur, au bord de l'océan, à des Cubains qui s'en vont clandestinement. Et donc ces mots leur sont adressés, laissez-moi vous rejoindre, donc ceux qui fuient Cuba, mais en réalité ils sont aussi adressés à tous ceux qu'elle évoque au cours de ce récit, c'est-à-dire les personnes qu'elle a perdues, des êtres très chers, dont son frère Abel et, et beaucoup d'autres. Et euh, dans ce titre, laissez-moi vous rejoindre, pour moi il y a toute l'ambiguïté de ce personnage extrêmement mélancolique euh, qui... Euh, euh, qui à la fois euh, voudrait que c'est morts la laissent tranquille, la laissent vivre, la laissent euh, vivre en paix, et en même temps qui est attirée, qui veut les rejoindre, qui, qui il leur, lui manque tellement qu'elle euh, qu qu désire les rejoindre, et finalement c'est ce qu'elle fait.